Bonjour. Bonjour le monsieur Pascal. Vous savez que votre pouvoir attire beaucoup de personnes. Bonjour la Reine Sophia, bonjour Nana. Je demande que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux ce matin. Que l'esprit de pardon, de compassion, soit dans votre cœur. plus vous allez ouvrir vos yeux, vous allez connaître vos pouvoirs, vous allez comprendre que vous êtes la bénédiction, vous allez aussi comprendre que personne ne vous a mis là où vous êtes, personne ne vous a donné votre pouvoir, personne ne vous a conduit. Et si personne ne vous a donné, personne ne peut prendre. Si personne ne vous a déposé là-bas, personne ne peut vous faire descendre. Vous savez, à un moment, la mère de, de Jacques, euh, il y avait deux, deux disciples de Jésus comme ça là. Leur mère fouinait trop dans les. Elle disait toujours, un jour elle vient dire à Jésus que, est-ce que mon fils, celui-ci peut s'asseoir à ta gauche, l'autre s'asseoir à ta droite Jésus l'a regardé et lui dit, « Ah, moi, bon, ça ne me dérange pas S'ils peuvent tenir la place, là, il n'y a pas de souci. S'ils peuvent s'asseoir et ils tiennent la place, tant mieux. Ce n'est même pas moi qui donne la place. C'est le père. C'est le grand boss. Jésus était arrivé quelque part où il avait compris que... Vous me voyez, je suis Jésus. Hein? Le jour où vous allez m'arrêter, c'est parce que j'ai permis que vous m'arrêtez. Sinon, il vient au milieu de vous, je me faufile, je pars. Quand vous allez commencer à vous élever, votre énergie va commencer à à s'élever vraiment, vous aurez des gens autour de vous qui vont venir, vont se rapprocher de vous euh, tu sais ce que tu fais là, je connais comment on fait ça hein. et faites aussi très attention parce que quand tes pouvoirs commencent à s'ouvrir au départ le, le, le diable va te faire croire que tu es novice Bon réveil à vous, bonjour, bonjour mes amours. Vous avez bien dormi j'espère. Le diable vous fait comprendre que... Ah, tu ne connais pas comment utiliser le bâton de commandement. Tu ne connais pas comment utiliser le chapeau. Ok. Maintenant tu as mis sur la chaise. Tu fais quoi alors Le diable va vouloir te faire douter du pouvoir que tu as. Et quand c'est comme ça, même hier sur TikTok, j'ai enseigné sur les anges. Bonjour la reine, arrête. J'ai enseigné sur les anges. Au début, tu crois que tu n'as jamais entendu la voix de tes anges. Tu crois que tu ne les connais pas. Jusqu'à ce que tu comprennes en fait que l'intuition que je sens depuis chaque fois, que je dans ça, j'ai une idée. Je sais que je sais que je dois faire telle chose. Je sais que je sais que je dois faire telle chose. Il me lève et pas effet. J'arrive là-bas, quelqu'un me dit, « Ah, oh, toi aussi, tu es venu. »« D'accord, j'avais même ça pour toi. »« Tu dis, mais je ne serais pas venu si ce n'avait pas suivi mon intuition. » Tes anges, je te parlais déjà. Bonjour, monsieur Priso Dipong. Ils vont venir pour faire croire que non, tu ne connais pas encore comment ça marche. Il y en a pas mis, vous, vous avez déjà acheté vos, vos cartes. Vous connaissez les cartes de tarot là non? Pas le tarot qu'on mange, tarot cuts il y en a, vous avez acheté le pendule, le pendule, là, le petit pendule là. J'ai consulté une dame hier, elle me disait que elle m'a acheté ça, elle lit souvent. Quand elle a un, un souci, elle prend, elle m'a Voilà un moyen par lesquels tes anges peuvent te parler. Maintenant, tu commences à t'élever. Ces personnes-là viennent. Ah. Donc Jocelyn commence déjà ah D'accord, ça commence déjà à marcher. Parce que les années où tu souffrais, là, ils ne voyaient pas. Hein. Oh, le froid de Paris. Oh, ya, vous êtes dans le métro. Oh, là, là. Maman, je n'aimerais pas être à votre place, vraiment. Restez à votre froid, là-bas. Je suis à Dois, là, il y, a une petite, il y a une petite pluie, là. La température est de 25 degrés. Celsius. Ouais. 25 ou 24, ouais. Tu peux apercevoir quelques motos avec les parasols ou les parapluies vous, que vous êtes dans le métro comme ça là tu t'es emballé dans le dans le bouson comme ça là tu vas froncer le visage quand tu veux regarder sur l'écran comme ça là il va en sourire un peu Voilà oh, la vie de Bengo oh oh oh oh oh oh oh oh voilà voilà, je ne veux pas vous manquer de vous aujourd'hui Aïe. Ah, yeah. Vraiment du courage à vous hein. Je sais que ce n'est pas facile Je sais que ce n'est pas facile Tu vas arriver au travail à 8h Tu vas là dans le métro à 7h30 de, Depuis peut-être 6h30 que tu es dans le métro Tu vas arriver tu vas encore prendre le bus je suis arrivé là-bas à 7h45. Souvent, on s'est dit que la vie, c'est la même Qui m'a même mis dans la vie Est-ce que vous êtes demandé à venir ici Hein Moi, Yongo, Mais je suis pas pour J'ai affaire de Yongo. Ma après, quand elle souffrait, je souffre comme ça. Je viens même d'où Qui m'a même mis cela dans ce système. Est-ce que j'ai demandé J'ai demandé à venir ici, là. Oh, il va encore taper un petit sommeil, là. Oh my God. On se le doigt, là, non. Le sommeil, là, avec la pluie qui tape sur le toit, là. Oh là là, le goût de ça. Vous entendez la pluie, non Ren Foster, tu sais de quoi je parle. <rire> oh là là, la vie est beau. Je me rappelle encore des sensations j'ai passé 13 ans en bengue mon frère oh non il a... oh, voilà 20 ans 19 ans 20 ans 21 ans ça va en bengue à 19 ans j'ai même il a oublié le pays je eh. reviens sur mon sujet eh. ne vous inquiétez pas Il y a oublié le pays et quoi que la vie c'était seulement la souffrance Et les gens qui sont en train de dormir, ils vont se lever à 8h, ils vont faire un peu de domelette là. Avec le lait nido, avec le pung. On envoie l'enfant. Va m'acheter le pung ici à côté. Pendant que l'aménager est en train de laver le sol. Bonjour la reine James On met la sardine dans les œufs. Eh. On met le piment. Oh là là. Les gens de mec, vous allez me détester ce matin. <rire> eh Seigneur. <rire> On sent le goût, hein. Eh. Maintenant, je sais que je suis béni, vraiment. Merci Seigneur. Ouais, Seigneur. <rire> ah, Seigneur, Seigneur. Bon. Oh. Il pleut. a dit qu'on ne vous impressionne pas en disant que je vis mieux que toi. Pardon. Ceux qui sont dans les immeubles là, ils n'ont pas le goût de la pluie sur le toit. Entendez-moi ça. <rire> insolent avec la pluie Douala reste comme ça là à 6 heures il pleut à 2 heures il pleut à 21h il pleut dit que finalement toi la doigt tu, tu tu ne connais pas aussi le temps de la pluie ah, ah. Donc là c'était la pause au doigt là la tu aimes la tu aimes la vie parisienne, eh? ok Donc il y a Paris, il y a Londres Quand moi j'allais dans les deux villes là, il y avait les mots de tête Le tube, ou bien le métro de Paris là je disais tout à l'heure que, avant que la pluie ne vienne nous interrompre, vous aurez des gens qui vont venir à vous, vous faire croire que vous ne connaissez rien, vous fait croire que, et les gens là peuvent voir votre pouvoir, c'est ça en fait qui m'énerve même pas dessus tout. Si tu viens à moi, tu n'as pas besoin de me faire croire que je n'ai pas de pouvoir. Parce que je suis en, je suis en train de me réveiller à moi-même. Je suis en train de me rendre compte que j'ai un pouvoir en moi. Tu me rends compte que je peux vendre quelque chose que quelqu'un achète. C'est que je n'ai le diplôme de ça. La personne achète sur la base de ma compétence. viens, tu me fais croire que, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et ces gens viennent à vous parce qu'ils veulent vous manipuler. Maintenant vous devez savoir que c'est vous qui portez la bénédiction. C'est vous qui êtes la bénédiction. Ils, en viendront, ils viendront de tous les qualités. Hein. Et certains, tu vois les voir, ce sont des mamans, elles te dépassent en âge, hein. c'est pas comme si c'est une petite femme. Certains, tu vois, elles ont déjà leur boulot, elles ont tout, elles ont une situation. Tu dis, mais attends un peu. Qu'est-ce que tu cherches derrière une petite fille comme moi Certains m'ont dit, elles ont déjà leur papier, elles ont leur situation. D'autant ont plus d'argent que toi. Et dans, dans le cours de votre amitié, ton argent commence à augmenter. Les problèmes commencent. Parce que la personne veut que tu te sentes éternellement basse. Tu es en train de m'écouter, non Tu te réveilles, tu te réveilles. Tu es en train de te réveiller. Tu comprends qui tu es tu as demandé, il y a une femme qui m'a envoyé un témoignage euh, avant-hier. Elle dit qu'elle a, a acheté le, le kit commerce, elle a utilisé. Le lendemain, elle a vendu tous les perruques qu'il y avait dans son magasin. 20 perruques. Une femme est venue elle dit qu'elle voulait le stock, C'est le stock de pao. Elle a ramassé toutes les perruques qu'il y avait dans le magasin avant ci Elle est partie avec Maintenant, vous êtes en train d'entrer dans une saison où vous allez, ne, vous allez perdre l'envie de parler avec eux. Vous allez perdre l'envie de leur... Vous voyez, comme avant, quand ils venaient vers vous, ils vous manipulaient. Certains vont vous manipuler avec les émotions. Hein. Ouais, aide-moi, non. Tu sais que si tu me laisses tomber, c'est que tu vas te porter la personne, tu t'es prié. Hein. Wow, chaque matin, ils te voilà. La personne t'appelle, prions ensemble. L'Esprit te dit même qu'arrête de prier avec elle. Prions, ouais, si tu me laisses, je vais faire comment? La personne vient sucer juste ton énergie. La personne vient sucer ton énergie. Maintenant, je vais vous prévenir que... Parfois, c'est dans le rêve que Dieu va te parler... Parfois, Dieu va te parler à travers des idées. Parfois, tu vas rester comme ça. Là, tu n'auras plus envie de collaborer avec la personne. Tu vas ressentir ça fortement en toi. Dieu en de te dit que tu dois arrêter de travailler avec cette personne. Dieu en de te été dit... Et parfois, tu auras le privilège. Et n'attendez toujours pas que tout le temps, Dieu te montre pourquoi il te dit d'arrêter quelque chose. Parfois, il va te montrer, parfois, il va, te... Il va pas te montrer. J'ai des gens avec lesquels j'ai commencé à collaborer. Après, je sentais un esprit. Et Vous savez, soyez sensible à l'esprit. Je veux si je sens un esprit dans la personne qui n'est pas bon. Parfois c'est la jalousie, parfois la personne pense que, OK, comme je paye ma dîme chez elle, elle me doit tout. Si je dis qu'elle veut l'avoir à 22h, elle doit être disponible à 22h. Si elle dit que je veux ceci, elle doit... Parfois la personne sent, se sent, euh, euh, on appelle ça entitlement. Donc, la personne pense qu'il a le droit. Et comme il a le droit, il va se permettre et tu vas sentir. Parce que quand tu commences à devenir lucide spirituellement, tu peux tester les esprits. Et tu commences à écouter rapidement. Donc quand l'esprit te parle, tu comprends immédiatement. Ne doutez plus, je vous en prie. En anglais, on dit second guess. Second guess, ça veut dire que tu connais, mais après tu te doutes encore, tu dis, ah, peut-être que ce n'était pas ça, peut-être que je n'ai pas bien entendu. Ah, ce n'est pas tout le temps que Dieu va te montrer. Souvent tu restes comme ça là, une idée te vient fortement. que Je ne sais pas, mais je sais que la personne se comporte quelque chose contre moi. Je ne peux pas prouver, mais je sens qu'il y a quelque chose. Peut-être chez moi, ça, ça prend peut-être du temps, mais Dieu me montre. Hein. Donc, voilà, telle personne est partie s'allier avec ta main droite telle personne est partie s'allier peut-être avec ton frère ou ta soeur telle personne est partie se lier avec telle personne contre toi et quand tu euh, quand on te montre la chose tu, tu repars en arrière tu vas, te, tu vas sentir que c'était à telle période et la période là l'esprit m'avait prévenu bon ça c'était avant que l'esprit te parlait tu ne comprenais pas Maintenant, tu es devenu sage. Maintenant, tu es en train de mûrir spirituellement. Quand l'esprit te dit quelque chose, et ne t'en te, fais pas, ils vont encore venir, ils vont changer de couleur, ils vont revenir. L'esprit là va entrer encore grand de personnes à venir. C'est pour ça que vous ne devez faire confiance en personne. Suis ce que l'esprit te dit. Ne deviens pas l'esclave de quelqu'un. Je sais que vous aimez ça, mais je vous dis toujours, j'aime quand vous êtes indépendant mentalement et spirituellement. Vous connaissez, les, je vous enseigne les principes bi euh, bibliques pour la réussite euh, fi euh, financière, pour que vous-même, toi-même tu restes, tu sais qu'on ne doit pas te forcer pour que tu payes ta dîme. Tu veux, tu payes, tu veux, tu ne payes pas, ne payes pas parce que tu veux les faveurs de quelqu'un. En tout cas, tu ne donnes pas les faveurs, je m'en fous. Tu veux tu paies, tu veux tu payes pas. C'est un peu comme si tu te lèves le matin, tu dis que tu vas te. Si tu te laves, c'est mon corps qui va se laver. Ne te lave pas, pas mouf Va sentir là-bas. Va sentir, tu as compris. Quand vous allez apprendre à vous détacher, c'est pour ça que vous êtes déçu dans les églises. Oh, je suivais tel pasteur. Après un moment, il a commencé à.. Parce que toi-même, tu as cherché. Oh, tiens. Tu as chéché. Oh, tu voulais l'idolâtrie. Tu voulais l'idolâtrie. La Bible dit que Jésus savait, connaissait leur cœur. Et il ne pouvait pas laisser qu'il le mette roi. Parce que Jésus savait. vous allez là où vous m'a, vous me vénérez. Oh, notre Jésus. Oh, le roi des rois. Oh, Oh, la reine oh là là je vous connais ça la, la reine hey, hey. demain quand vous allez vous asseoir vous allez manger les arachides vous allez parler de mon nom là hum, pardon d'accord retirez moi sur ça donc développer une immunité aux flatteries développer une immunité euh, à la manipulation Il y en a parmi vous, vous pouvez même soigner aussi. Vous pouvez soigner. Et les gens vont venir à vous pour vouloir utiliser votre pouvoir très tôt et très mal. Donc faites très attention. Ah. Et je savais depuis que tu pouvais soigner. Pourquoi tu ne m'as pas dit Pourquoi c'est quand moi-même je commence à me réveiller que tu viens maintenant Tu dis que tu connaissais. Hein Laisse-moi, Muf. Ils vont commencer soudainement à faire les rêves sur toi. Oh, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que. <rire> hey, hey, seigneur, les manipulateurs. Oh là là. Tu sais, je dois te dire comment tu dois faire pourquoi ça fait 15 ans que tu connaissais ça tu ne m'as pas dit comment il devait faire pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens pour me dire Hein soyez très très très prudent soyez très prudent Maintenant, vous devez les, leur pardonner. Parce que le fait de les tenir dans votre cœur, ça occupe vos pensées pour rien. Bonjour, bonjour. Genre, tu restes comme ça parfois à trois heures, Tu te dis Ah, après tout ce que j'ai fait pour l'homme là, comment il peut se lever Il me fait ça. Jesus. Tu te tournes à gauche. Tu te tournes à droite. Tu ne comprends pas toujours. Tu n'arrives pas à comprendre. Je l'ai aidé. J'ai pris mon argent, je lui ai donné moi, mais je n'avais pas. Comment il peut me faire ça? Dès que quelqu'un occupe tes, tes, tes pensées à trois heures, pardonne la personne, tu le chasses vite. Donc, ouvertement, dis que je te pardonne, je te libère. Tu ouvres la fenêtre, tu dis que par bye. et si vous ne faites pas attention Parce que ta puissance, c'est dans tes pensées. C'est dans ton esprit. C'est là-bas que tes anges parlent avec toi. C'est là-bas que Dieu parle avec toi. C'est là-bas que ta, ta, ta, ta sérénité se trouve. Je vous dis encore, le test, le test que vous devez faire. Tu te levais à 3 heures, tu, tu as la personne dans ta tête. Toute la journée tu restes ça ça te fait mal comment elle a pu me faire ça tu es sous attaque spirituelle parce que l'esprit qui est entré dans la personne et qui a fait que cette personne te fasse ça n'a pas encore fini avec toi on est dans une bataille et même si tu as la couper, tu ne parles plus avec la personne tu dois faire tu dois couper ton âme tu dois faire une, une détache euh, attends on n'a pas savoir une vous avez un soul tie vous avez une attache d'âme ensemble parce qu'il y a les personnes parfois que euh, dans les moments où vous étiez euh, euh, euh, amis, vous avez partagé des choses... Il y a les personnes que quand vous étiez amis, vous avez partagé des choses très privées. Et... Euh, C'est comme si tu t'es ouvert, tu es devenu vulnérable à la personne. Parfois, tu as cru trouver un refuge dans cette personne. Supposons peut-être ta soeur, tu avais... Euh, fait du mal ou bien ta mère t'avait abandonné tu tombes donc sur la femme là non elle commence à dire que je suis ta mère je te prends comme ma fille tu te confies tu te confies tu commences à développer une attache d'âme avec cette personne Et maintenant quand tu te quand ce problème arrive ton esprit va vouloir euh, ruminer sur ah comment est-ce qu'elle a pu me faire ça je la prenais comme une mère et là, elle venait même souvent dormir dans ma chambre d'amis on dormait sur le même lit comment elle a pu me faire ça voilà alors tu peux rester dans cet état mental pendant des années si tu ne fais pas attention et ça va te bloquer sur place parce que souvent ces personnes là les mauvais esprits là euh, passe par ces personnes pour vous dire des paroles méchantes qui vont rester dans votre esprit l'ennemi est très malin hein? et vous devez comprendre sur quel territoire l'ennemi le, le, se bat l'ennemi ne se bat pas dans le physique maintenant quand tu décides de te laisser passer donc, voici le processus que tu vas utiliser Première chose, cette personne ne me doit rien. Tu prononces son nom. Au début, ça va un peu faire mal. Au début, tu as vraiment la douleur. Tu vois, euh, tu vois, quand tu es déçu, tu vois c'est là tu veux parler de ça. Tu veux raconter aux gens pour qu'ils te disent hey, « hé, comment est-ce qu'elle a pu faire ça ?»« Ah, maman, les gens sont méchants. »« Hey, maman, hey !» Tu vois comment on tape des mains ?« Ah, là voilà. !» Résiste à cette envie-là. Bonjour, bonjour. Donc, tu prononces son nom, tu lui dis je te pardonne et je te libère. Supposons c'est Ginette. Parfois, c'est un enfant, hein. une personne que tu as pris comme ton enfant, tu l'as aidé. Après, la personne se retourne contre toi, la personne parle quelque part, manque sur ton nom. Tu dis, mais, ah, mais je t'ai pris comme mon enfant, comment tu viens? Donc, en fait, je crois que vous comprenez déjà de quoi je veux parler. Voilà. Tu prends le nom de la personne. Tu dis, je te pardonne et je te libère. Tu n'as pas eu ta bénédiction chez moi, je te souhaite de trouver ta bénédiction ailleurs. Va en paix, je te pardonne et je te libère, je te pardonne et je te libère, va en paix, voilà, si tu as perdu quelque chose, bien sûr, tu as encore quelque chose à, à dire au tribunal avec la personne, Arrive là-bas, tu essaies de gérer le mieux que tu peux le rappeler, le plus rapidement possible. Ou faire l'arrangement et tu, tu sors de, de, de, de cette énergie, de cet environnement. Parce qu'à la moindre occasion, la personne va essayer parfois de remuer le couteau dans la plaie, vouloir t'insulter personnellement, vouloir euh, même mentir, vouloir indexer. Donc, dis des choses qui vont encore te faire mal. Tout ça c'est dans le but de te faire de te mettre en colère. Il y a même des gens qui ont fait, j'ai même voulu les maudire. J'ai dit que non, ma bouche bénisse ça ne peut pas maudit quelqu'un. Et ces personnes-là prennent de leur malédiction seule. Donc tu dis juste que je te pardonne et je te libère. Josiane, je te pardonne et je te libère. Chaque fois que tu pries, la personne te vient à l'esprit ça fois que tu veux parler, si quelqu'un va venir dans la journée, hey, je elle est où Elle est même où depuis là Tu auras la tentation de dire, ah maman, elle m'a fait ça, elle a apporté mon argent, elle est partie avec. Elle a elle a. Résiste à l'envie. Après, tu arrives chez toi, tu dis encore, je te pardonne et je te libère. Voilà. Vous allez voir, euh, vous allez voir comment cet esprit va partir très rapidement. Et si vous étiez sous, sous l'emprise de cet esprit depuis des mois ou depuis des années Quand vous allez faire ça, ça va vous libérer Je rappelle que ce n'est pas facile hein, Parce que parfois on veut se venger nous-mêmes Mais la vengeance, de, la vengeance de Dieu est encore plus sucrée, je vous assure Je vois que vous parlez souvent de ce texte-là que j'ai eu Il a pris mon âge, après il ne voulait plus me rebousser Il n'a même pas fait deux mois il devient mon moteur à couler. Il me faut 2 millions pour arranger. Euh, il avait encore dit qu'il y avait quoi là Oh, le, le business que j'avais pris l'argent pour, pour faire avec, ça n'a même plus marché. Est-ce que tu peux m'aider Regardez comme ça là. Et lui, il lui a dit Cache que je peux t'aider, mais il ne veut pas t'aider. Bye. Bon, je crois que ça, c'est l'une des fois, des rares fois où Dieu, Dieu m'a permis de voir la justice divine. Et ça avait le goût, hein. Ça avait le goût, <rire> c'était pas gentil, mais bon, c'est pas moi qui ai fait, je sais pas moi qui ai fait. C'est pas aussi j'avais fait quelque chose pour que ces choses tombent. Non. Elle est bénie, elle est laissée partie. Moi, elle a avancé, elle commence à faire mes choses. Deux mois plus tard, il revient, commence à me dire tous ses malheurs. Ah, il m'a dit que. Donc Dieu m'a dit que c'est l'une des rares fois qu'il va me montrer comment il fait la justice sur ces gens-là. Donc, euh... il y en a qui vont vous laisser. Il y a aussi une autre personne qui m'a fait un truc comme ça. Quelques mois plus tard, j'apprends que tous ces comptes sont bloqués, les finances de la personne ne passent plus. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'ils dise Laissez-moi fermer ma bouche, non. C'est chacun qui porte sa part, il sur suivi. Ah. Chacun porte, il sur Mais libérez-vous de leurs énergies très vite. Parce que quand tu parles de quelqu'un, quand tu gardes la personne dans ta maison la garde dans ta maison dans ton environnement après dans tes pensées dans la journée alors que tes pensées sont très précieuses moi je dis toujours mes pensées personne je ne veux pas les locataires dans ma tête tu ne paye pas le loyer c'est à dire si ne me donne pas l'argent il ne veut pas te penser voilà parce que parfois quelqu'un me fait quelque chose il sait qu'il serait fâché il vient, il me dit ouais, il sait que tu es fâché ouais. Il dit que non papa, c'est un vrai problème là. comment tu ne te rappelles pas? Il dit papa j'ai oublié. Ça ne me donne pas l'argent. Ah papa. ça ne me donne pas l'argent. Bon, à bon entendeur, salut. Donc vous passez une bonne journée et une bonne semaine. Bon, on ne on pas rattraper la pluie avant que ça ne finisse. Il faut qu'on dorme un peu. Bye bye.